Dans un monde en mouvement permanent, où tout s'accélère, tout va toujours plus vite, l'agilité est indispensable. Chaque situation professionnelle devient une occasion d'apprentissage, de capitalisation, de partage. Apprendre autrement implique d'exploiter bien sûr la dimension digitale de la formation. Celle-ci vient enrichir la palette des formats, donne également une place grandissante à l'image et permet surtout de recréer un environnement d'apprentissage le plus congruent possible avec l'environnement de travail. Autant d'opportunités nouvelles pour les architectes de solutions pédagogiques, à condition d'entrer dans l'ère du « et » pour combiner des exigences qui peuvent parfois être perçues comme paradoxales. Premier exemple d'équilibre à trouver, celui entre le parcours guidé et la liberté de choix. Il s'agit de combiner le parcours de formation guidé et prendre en considération la liberté de choix des participants au regard du temps disponible, des préférences de chacun ou encore des équipements et appareils à disposition. Deuxième exemple, équilibrer l'effet waouh et efficacité. Savoir créer l'effet waouh, l'effet marquant, pour engager, motiver, jouer sur la dimension émotionnelle de la formation et s'assurer de l'efficacité de cet apprentissage pour répondre aux enjeux opérationnels et stratégiques de l'entreprise. Troisième exemple, combiner format court et processus d'apprentissage dans la durée. Et puis enfin, dernier exemple d'équilibre à trouver, fluidité de l'expérience utilisateur et intégration de dispositifs de formation de plus en plus riches et multimodaux. Le parcours doit rester fluide, intuitif, simple, tout en s'appuyant sur des modalités variées, présentielles, digitales ou on the job. Autant de combinaisons qui ouvrent la dimension de la formation vers une nouvelle ère passionnante. Il convient de l'aborder avec une grande ouverture pour permettre à l'innovation de placer l'apprenant au cœur de son apprentissage, respecter ses préférences individuelles et répondre bien sûr aux exigences du collectif. C'est le défi que nous vous proposons de relever ensemble.